Je vais maintenant vous jouer la première mesure. Donc, tout d'abord, nous commençons à la main gauche par un « La » joué avec le cinquième doigt. Et en même temps que ce « La », nous allons jouer un « Do » à la main droite avec le cinquième également. Nous allons garder le « Do » à la main droite avec le cinquième doigt. Et jouer ensuite à la main gauche un Mi avec le deuxième. Cela nous donne. Comme ce n'est pas très difficile, nous allons rajouter encore une note. Nous allons jouer à la main gauche un Sol avec le pouce. Et en même temps que ce Sol, nous allons jouer un accord à trois notes à la main droite Do, Mi, Sol, pouce sur le Do, deuxième sur le Mi, troisième sur le Sol en même temps que le sol à la main gauche. Sol, Do, Mi, Sol. Donc ça nous donne... Donc pour la main gauche, La, Mi, Sol, et la main droite, Do, Accord, Do, Mi, Sol. Nous allons répéter cinq fois l'enchaînement. Première fois.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 à nous répéter cinq fois l'enchaînement. Première fois. Deuxième. Troisième. Quatrième. Et cinquième. Ensuite, nous allons jouer, à la main droite, un Ré avec le pouce. Cela nous donne. Et comme ce n'est pas très difficile, nous allons rejeter en plus, à la main droite, un Mi avec le deuxième. Cela nous donne. Donc, pour la main droite, Do, Accord.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 Ensuite, nous allons jouer à la main gauche un fa dièse avec le pouce et en même temps que ce fa dièse à la main droite, également un fa dièse avec le troisième. Donc cela nous donne... cinq fois l'enchaînement, première fois. Deuxième. Troisième. Quatrième. Et pour terminer cette première mesure, nous allons jouer la première note de la mesure suivante. Nous avons à la main gauche un sol avec le cinquième et en même temps que ce sol, un si à la main droite également avec le cinquième doigt. Donc cela nous donne... Donc cinq fois l'enchaînement, première fois. Deuxième. Troisième. Quatrième. Je vais maintenant vous jouer la deuxième mesure. Donc comme nous l'avons vu, cette deuxième mesure commence par un sol à la main gauche avec le cinquième et en même temps que ce sol, un si à la main droite avec le cinquième également. Nous allons maintenir le Si à la main droite avec le cinquième et jouer ensuite à la main gauche un Ré avec le deuxième. Cela nous donne... Comme ce n'est pas très difficile, nous allons rajouter une note. Nous allons jouer ensuite à la main gauche un Fa dièse avec le pouce et en même temps que ce Fa dièse, à la main droite, un accord à trois notes. Si, Ré, Fa dièse, pouce sur le Si... Deuxième sur le Ré. Troisième sur le Fa dièse. En même temps que le Fa dièse à la main gauche. Fa dièse, Si, Ré, Fa dièse. Donc cela nous donne. Nous répétons cinq fois l'enchaînement. Première fois. Deuxième. Troisième, quatrième, et cinquième. Ensuite, nous allons jouer à la main gauche un Do avec le deuxième doigt. Donc cela nous donne... Nous répétons cinq fois l'enchaînement, première fois.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 puis un accord à deux notes, Si et Ré, pouce sur le Si, troisième sur le Ré. Cela nous donne Do, Si, Ré. Nous répétons cinq fois l'enchaînement, première fois. Troisième Quatrième Et cinquième Ensuite, nous allons jouer toujours la main droite, un accord à deux notes, Do et Mi, Deuxième sur le Do, quatrième sur le Mi. Donc cela nous donne... Do, Si, Ré, Do, Mi. De, pouce, trois, deux pouce, 3, 2, 4. Nous répétons cinq fois l'enchaînement. Première fois. Deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Pour terminer cette deuxième mesure, nous allons jouer la première note de la troisième mesure. Nous avons à la main gauche un Fa dièse avec le cinquième doigt. Et à la main droite, en même temps que le Fa dièse, un accord à deux notes. Mi et La. Donc cela nous donne... Répétons cinq fois l'enchaînement, première fois. Deuxième. Troisième. Quatrième. Avant de travailler la troisième mesure, nous allons maintenant revoir les deux premières mesures que nous venons de travailler. Je vais maintenant vous jouer la troisième mesure. Donc, Comme nous l'avons vu, cette troisième mesure commence à la main gauche par un fa dièse avec le cinquième. Et en même temps que ce fa dièse, un accord à deux notes à la main droite. Mi et La, deuxième sur le Mi, cinquième sur le La. Nous maintenons l'accord à la main droite et nous allons jouer... Ensuite, à la main gauche, un Mi avec le pouce. Comme ce n'est pas très difficile, nous allons rajouter une note et nous allons jouer ensuite à la main droite un accord à deux notes, La et Do. Et pendant que nous jouons cet accord, le pouce qui était sur le Mi à la main gauche se lève. donc 5 fois l'enchaînement première fois deuxième troisième quatrième et cinquième ensuite nous allons jouer la main gauche ainsi avec le deuxième doigt en même temps que ceci, un accord à deux notes, à la main droite, Do et Ré dièse, deuxième sur le Do, quatrième sur le Ré dièse. En même temps que le Si à la main gauche. Donc cela nous donne... Nous répétons cinq fois, première fois.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 Ensuite, nous allons jouer à la main droite, toujours, un accord à deux notes, La et Do dièse. pouce sur le La, troisième sur le Do dièse. Donc cela nous donne. Nous répétons cinq fois, première fois. Deuxième. Quatrième Et cinquième Ensuite, nous allons jouer toujours à la main droite Un accord encore à deux notes Si et Ré dièse Deuxième sur le Si Quatrième sur le Ré dièse donc cela nous donne. Nous répétons cinq fois, première fois. Deuxième. Troisième. et cinquième. Et pour terminer cette troisième mesure, nous allons maintenant jouer la première note de la quatrième mesure. Nous avons à la main gauche un Mi avec le cinquième doigt, et également jouer avec le cinquième doigt, à la main droite, un Sol. Cela nous donne. Nous répétons cinq fois. Première fois. Deuxième. Troisième. Quatrième. Et cinquième. Et maintenant, nous allons revoir les trois premières mesures que nous venons de travailler. Jouer la quatrième mesure. Donc, comme nous l'avons vu, cette quatrième mesure commence à la main gauche par un mi joué avec le cinquième doigt, et en même temps que ce mi, un sol à la main droite avec le cinquième. Nous maintenons le sol à la main droite, et nous allons jouer ensuite à la main gauche un si avec le deuxième. Puis, nous allons jouer un Mi à la main gauche avec le pouce. Et en même temps que ce Mi, un accord à trois notes à la main droite. Fa dièse avec le pouce. Sol avec le deuxième. Si avec le quatrième. En même temps que le Mi à la main gauche. Mi, Fa dièse, Sol, Si.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 Ensuite, nous allons jouer à la main droite un Mi avec le pouce, puis un Fa dièse avec le deuxième, puis un Sol avec le troisième. Mi, Fa dièse, Sol. 1, 2, 3. Donc cela nous donne... Nous répétons 5 fois, première fois.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 De la cinquième mesure, nous avons à la main gauche un La avec le cinquième. Et en même temps que cela un Do à la main droite avec le cinquième également. Donc cela nous donne. Nous répétons cinq fois l'enchaînement, première fois. troisième, quatrième et cinquième. Maintenant, nous allons revoir les quatre mesures que nous venons de travailler. Maintenant, vous jouez la cinquième mesure. Donc, cette cinquième mesure, comme nous l'avons vu, commence à la main gauche par un La avec le cinquième et en même temps un Do à la main droite avec le cinquième également. Nous maintenons le Do à la main droite et nous allons jouer à la main gauche un Mi puis un Sol. Deuxième sur le mi, pouce sur le sol. Et lorsque nous allons jouer le sol à la main gauche, nous allons jouer en même temps la main droite un accord à trois notes. Do, mi, sol, pouce sur le do, deuxième sur le mi, troisième sur le sol. Sol, do, mi, sol, pouce, pouce, deux, trois. Donc cela nous donne...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 conservons l'accord en la main droite. Donc cela nous donne donc attention, la première fois que nous faisons le mi, c'est avec le deuxième pouce sur le sol et cette fois-ci, quatrième sur le mi. 5, 2, pouce, 4. Nous répétons 5 fois, première fois. troisième, quatrième, et cinquième. Ensuite, nous allons jouer un Ré à la main gauche avec le cinquième doigt. Et quand nous allons jouer ce Ré, nous allons lever la main droite qui était sur l'accord. Donc cela nous donne...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 Deuxième, troisième, quatrième et cinquième, ensuite nous allons jouer à la main gauche un sol avec le deuxième doigt et en même temps que ce sol à la main droite, un accord à deux notes, Do et Mi. Pousse sur le Do, troisième sur le Mi. Donc cela nous donne... Nous allons répéter cinq fois, première fois. Deuxième.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 Ré et Fa dièse en accord. Deuxième sur le Ré, quatrième sur le Fa dièse. La, Ré, Fa dièse. Pouce, 2, 4. Donc cela nous donne. Nous répétons cinq fois, première fois. Troisième, quatrième et cinquième. Pour terminer cette mesure, nous allons jouer la première note de la mesure suivante. Nous avons à la main gauche un sol avec le cinquième et à la main droite un accord à deux notes, Fa dièse et Si, troisième sur le Fa dièse, cinquième sur le Si, Sol, Fa dièse, Si, 5, 3, 5. Donc cela nous donne... Faitons cinq fois première fois. Deuxième. Troisième. Quatrième. Maintenant, nous allons revoir toutes les mesures que nous avons travaillées.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 Avant de terminer ce troisième cours, je vais maintenant vous jouer ce que nous apprendrons lors du quatrième cours. Voilà, ce troisième cours est maintenant terminé. Je vous souhaite à tous très bon courage, répétez plusieurs fois les mesures et je vous dis à bientôt sur Epiano World.